Adam Peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Ré, ré, ré, mi. Merci Adam Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note d'aujourd'hui, c'est ré, avec la main droite et deuxième, doigt. Ok Mais comme la dernière fois, Répétez même note trois fois. La dernière fois, on a appris Do, Do, Do, Do O jusqu'à là. Okay? Mais aujourd'hui, avec la main droite, Ré, avec le deuxième doigt. Ré, Ré, Ré, E. OK, jusqu'à là. Alors, pour cela, on va répéter cinq fois. On y va. Ré, Ré, Ré, E. Première fois. Ré, ré, ré, et deuxième fois. Ré, ré, ré, et troisième fois. Ré, ré, ré, et quatrième fois. Ré, ré, ré, et cinquième fois. C'est très bien. Ensuite, pour terminer cette mesure, bien sûr, on ajoute la première note de la mesure suivante. Ré, ré. Ré. Et ensuite, c'est ajouter « mi » avec troisième doigt. Dieu sa à côté, c'est son voisin. Ré, ré, ré, mi. Ok les enfants Maintenant, pour cela, on va répéter cinq fois. Ré, ré, ré, mi. Première fois. Ré, ré, ré, mi. Deuxième fois. Ré, ré, ré, et, mi. Troisième fois. Ré, on répète. Ré, et, et puis mi. Quatrième fois. Ré, ré, ré, et mi. Très bien. Maintenant, avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les deux mesures que vous avez apprises. Do, Do, c'était la première mesure. Maintenant, aujourd'hui. Ré, Ré, Ré. Et on termine Mi. Ok C'est très bien. À demain